Nous allons voir comment utiliser les styles automatiques de Word pour mettre en forme un document et également comment personnaliser ces styles automatiques pour les faire correspondre à notre charte graphique. Nous avons sous les yeux un document en lorem ipsum, en faux texte, qui va nous servir de base d'exercice. On pourrait mettre en forme un par un les différents éléments de titre en allant sélectionner ici dans « Accueil ». Euh, ce qui nous intéresse pour la mise en forme, la police, la taille, etc. Euh, Word nous propose d'utiliser également des styles qui sont pré-paramétrés que l'on va trouver ici, en haut de notre écran, dans le menu « Accueil ». Le titre principal, je vais pouvoir le mettre en forme simplement en sélectionnant le texte et en cliquant sur le titre. De la même manière, le titre de niveau 1, ici, je vais pouvoir aller sélectionner mon titre 1, puis mes titres de niveau 2, ici, un deuxième titre de niveau 2. Les paragraphes également avec le style dit « normal » pour le texte sans mise en forme. Ici, de nouveau mon paragraphe. Hop. Un titre de niveau 1, je vais venir l'indiquer de cette manière un titre de niveau 2, de nouveau un paragraphe. Pour pouvoir personnaliser ces styles par défaut, je vais venir sélectionner mon, mon titre et puis je vais lui appliquer certaines caractéristiques. Par exemple, euh, je vais changer la couleur. Je peux également changer la police de caractère. Voilà. Je peux également changer la taille. Voilà. Une fois que je suis satisfaite de mon format, eh bien, je vais pouvoir venir indiquer à Word que ce style va remplacer le style par défaut. Je me positionne en haut sur titre, clique droit et ici je vais lui demander de mettre à jour le format titre pour correspondre à la sélection. Et je vois apparaître ici le nouveau format titre. Donc L'intérêt est assez limité quand j'ai un seul titre, mais vous allez voir tout de suite que l'intérêt va se confirmer lorsque je vais avoir plusieurs titres, comme ici, j'ai deux titres de niveau 1. Si j'ai un rapport complet de 60 pages qui peut comporter, par exemple, 15 titres de niveau 1, il faudrait que j'aille les mettre en forme un par un, ce qui serait long. Et ensuite, je risquerai aussi de me tromper à un moment donné, par exemple, de mettre une police 16, alors c'était une police 18. Là, je vais pouvoir changer tous mes titres de niveau 1, admettons mes 15 titres de mon long document, en, un seul, en une seule fois. Je vais mettre à jour l'un des titres. Alors, je vais venir sélectionner, par exemple, ici, un gris foncé. Je vais changer la police également. Voilà, Et Je vais peut-être également avoir envie de mettre une couleur de fond voilà, pour marquer euh, le changement de paragraphe, euh, etc. Hein, je peux aussi changer mes interlignes, je peux changer véritablement tout ce que, voilà, tout ce que je souhaite hein, euh, en termes de, de format de paragraphe. Et admettons que ce style-là me convienne, eh bien, je vais de la même manière comme précédemment venir ici. Clic droit, mettre à jour le titre A. Vous voyez bien entendu que la mise à jour apparaît ici, mais elle va également être réalisée sur les deux titres en une seule fois. On va faire le même entraînement pour l'exercice de titre de niveau 2, où je vais venir changer ma couleur, ma taille et ma police. Voilà. Et également, ici, titre de niveau 2, clic droit, mettre à jour le titre 2. Et voilà, vous voyez, c'est magique. Tous mes titres 2 se sont mis à jour en une seule fois.